Bonjour, je m'appelle Guillaume Collet, je suis le responsable Internet de la ville de Charenton. Euh, je suis ici en fait pour vous expliquer quel est l'intérêt pour nous de développer le numérique euh, au sein de la ville. C'est avant tout un moyen judicieux de pouvoir proposer nos services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à tous nos citoyens. Ça permet effectivement à nos agents de la collectivité de pouvoir se recentrer sur, de la, sur un travail de qualité auprès de chacun des Charentonais. On a décidé effectivement depuis plusieurs années effectivement de faire partie, de s'inscrire dans la démarche des labels Ville Internet parce que ça nous a permis d'avoir une réelle émulation en fait au niveau de notre, de notre savoir faire et de pouvoir avant tout réaliser des initiatives de plus en plus efficaces auprès de nos citoyens.